donc euh, vous êtes euh, en grève depuis le 24 novembre. Euh, euh, tu nous disais tout à l'heure qu'il y a 16 sites qui sont maintenant dans le mouvement. C'est une augmentation légère, mais en augmentation quand même. Euh, comment tu peux décrire la situation à la fois sur Montpellier, puis les liens qu'il y a avec les autres sites dans le groupe Donc euh, effectivement, donc, euh, le site de Montpellier, qui est un site de recherche, donc euh, on est en mouvement. Euh, dans le cadre donc, de, des NAO, les négociations à obligatoires, sont les négociations salariales. Donc euh, on est euh, dans un mouvement depuis le euh, 24 novembre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement a été initié donc, au niveau de l'industriel euh, depuis le 14 novembre, à savoir le premier jour des NAO euh, du rapport. Donc, euh, Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a euh, aujourd'hui 16 sites sont donc euh, en grève, avec des grèves, des grèves et des débrayages, des grèves et des blocages aussi, euh, avec des, des, des sites euh, particulièrement euh, mécontents et donc euh, avec une grosse mobilisation, sur les sites normands, par exemple, du Très, euh, de Val-de-Reuil, ou encore dans des sites euh, comme Amélie, où euh, les, les gens sont, sont très remontés. Donc, euh, voilà, donc au niveau de la recherche, bah, euh, nous on est euh, moins, on a un impact moindre que des gens qui sont en production, hein, parce que bon, voilà, euh, les, les temps de recherche sont extrêmement longs. Donc, euh, que vous fassiez de la recherche en 10 ans ou en 10 ans plus 15 jours de grève, ce n'est pas ça qui va faire mal euh, énormément au portefeuille du patron. Mais quand même, il y a un message qui a été passé. Donc, euh, les salariés de, de Montpellier, une poignée un de salariés, ont décidé donc. Euh, de, de faire un piquet de grève donc, tous les jours, à partir donc, de 6h du matin, à peu près 6h le soir, euh, pour euh, et, et bloquer, entre guillemets, euh, les, les, en tout cas ralentir fortement le, le processus donc, euh, de livraison et de distribution des médicaments, investigation clinique. Donc il y a un bâtiment qui est derrière, qui s'appelle le PIC, qui est donc euh, le, un bâtiment produit investigation clinique. C'est là où sont packagés, distribués, expédiés les kits qui vont aller alimenter euh, les essais cliniques de, de ces produits en développement. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui fédère finalement tous ces sites C'est la, la, la lutte pour les salaires. Alors qu'on soit dans un centre de recherche ou un centre de production, avec l'augmentation du coût de la vie, on voit bien que c'est difficile de plus en plus. Tous les salariés euh, de aussi en France. Euh, par contre, ce euh, qui a fait déborder le vase, apparemment aussi, qui euh, a fait que les gens se sont mobilisés euh, avec détermination, c'est aussi qu'il euh, y a 8 milliards de bénéfices. Et que ça fait des années que ça dure, et parallèlement aux suppressions d'emploi. Alors, est-ce que tu peux en dire de long pour expliquer euh, cette situation et le ras-le-bol des salariés par Alors, rapport Alors, ce, cette... ce mouvement, qu'un mouvement, il faut Ouais, c'est historique, hein. euh, ça fait 36 ans que je travaille à Des grèves reconductibles, j'en ai pas vu beaucoup, et des grèves qui impactent donc pratiquement tous les sites de France, moi j'ai jamais vu ça plus. Et donc euh, bah, c'est un ras-le-bol général parce que vrai, ça fait des années déjà Sanofi a arrêté, au niveau de sa politique salariale, à arrêter toutes les augmentations générales. Il n'y a que l'année dernière où, euh, à cause du Covid, ou peut-être grâce au Covid et grâce au fait que les salariés, il faut savoir que tous les salariés de Sanofi ont continué à aller bosser, étant hein, entreprise stratégique, ça a continué à bosser. Sanofi a offert pour 2022 une augmentation générale de 1% à l'ensemble de salariés. Tout le reste, ce ne sont que des miettes et des augmentations dites au mérite. Donc généralement, euh, bah avec toute la subjectivité des augmentations médicales. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Sanofi, euh, malgré euh, les échecs qu'il a subis, euh, ne serait-ce que dans le, le vaccin Covid, euh, annonce des, des, des bénéfices records encore cette année. Et chaque année, Sanofi fait environ 8 milliards de, de bénéfices en moyenne sur les 10 années et de ces 8 milliards de bénéfices qui ne sont que le fruit du travail des salariés, ils alimentent à 50% les dividendes, donc chaque année c'est 4 milliards de dividendes qui sont versés aux actionnaires qui eux ne travaillent pas. Donc en disant, bah, ça fait à peu près 41 milliards pour vous dire exactement le chiffre, et, euh, et Sanofi euh, propose euh, 4% d'augmentation générale pour 2023 à partir du mois de mars, et sous condition d'ancienneté, c'est-à-dire que les nouveaux embauchés ne l'auront même pas. Okay Donc 4% ce n'est même pas le montant de l'inflation. Donc il faut en plus euh, dénoncer euh, les mensonges de Sanofi, car Sanofi annonce qu'ils vont augmenter les gens de 7%, c'est totalement faux puisqu'ils font une cote mal taillée en additionnant des choux et des carottes, ils ne font plus la différence entre un salaire et des revenus, c'est-à-dire qu'ils incluent dedans une augmentation générale mais aussi la prime dite Macron, qui est totalement déductible en tout cas pour eux et euh, donc ils veulent verser une prime de 2000 euros à, à, à l'ensemble des collaborateurs, 4% d'augmentation au pour les longs cadre et donc cette cote mal taillée ramenée à un salaire de 30 000 euros par mois ferait euh, à peu près 8% D'augmentation, ce qui est complètement euh, faux. Nous, de toute façon, les primes, euh, on n'est on est pas pour les primes, on est pour l'augmentation du salaire, car le salaire, déjà, il est chargé, il alimente les caisses de retraite, il alimente euh, toutes les caisses de la sécurité sociale, et en faisant toutes ces primes défiscalisées, le gouvernement ne fait que euh, diminuer, en fin de compte, nos cotisations et peut, et peut mettre à mal, justement, nos, notre système social. Donc, euh, voilà, euh, aujourd'hui, gros ras le bol et euh, un mépris euh, outrageant de la, de la direction de, de SAF, ouais. clairement. Est-ce que tu peux, en, en deux mots, résumer les revendications donc, pour 2022, puisque vous demandez un, un, rattrapage, un rattrapage rétroactif, et pour 2023, où vous avez une revendication qui est, somme toute, on va dire, raisonnable, entre guillemets, par rapport aux bénéfices faramineux que tu viens d'expliquer donc euh, ben ce qu'on demande déjà, c'est 5% d'augmentation en rétroactif 2022, ce qui avec les 1% qui avaient été octroyés généreusement par la direction, ça reste de l'humour bien évidemment, euh, ça ferait les 6% qui seraient environ l'infraction INSEE. Hein, sachant que cette inflation, attention, hein, il faut bien lire entre les lignes, parce que ça ne représente pas en tout cas l'inflation réelle que tous les gens subissent au jour le jour quand ils vont faire leurs courses, puisque dans l'inflation NC, par exemple, il y a l'augmentation du prix du tabac qui n'a pas forcément beaucoup augmenté et qui n'y mène par le bas le chiffre. Donc on réclame ça. Et pour 2023, comme on s'attend aussi encore, je vous rappelle qu'on va prendre 15% d'augmentation d'électricité en, en 2023, eh bien on réclame 10% d'augmentation pour tous et toutes. Euh, voilà avec un talon de 500 euros pour justement aider les plus petits salaires à avoir un peu plus, et etc. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'il faut savoir, c'est que la masse salariale de Sanofi France, de l'intégralité des 20 000 salariés français, c'est environ 1,7 milliard. Donc 10%, ça fait 170 millions. Et 170 millions, c'est 4,2% de ce que l'on donne aux actionnaires sous forme de dividendes ou 2,1% des bénéfices que les salariés ont eux-mêmes créés. Donc, ça nous les moyens d'augmenter la totalité de ces salariés en ponctionnant 4,2% de dividendes aux actionnaires qui, je le rappelle et j'insiste, ne fut rien. Donc un combat légitime, on l'a bien compris. Oui, oui, oui, oui. Euh, pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer euh, pour euh, bah, les, les habitants de Montpellier, de l'Hérault, etc., pour venir peut-être voilà, en solidarité Et puis au-delà, aux salariés du pays, dans des boîtes plus ou moins grandes, qui aussi se posent la question de se battre pour défendre leur salaire Mais Moi, le message que j'ai déjà à faire passer, c'est qu'avec euh, tous les arguments que l'on a, euh, sur, euh, les, sur, plus plus non, pardon, sur les bénéfices pharaoniques de, de Sanofi avec euh, l'inflation qui est euh, gigantesque et qu'il faille se battre, ça va faire 15 jours mais bientôt, puis de, des copains ça va faire 3 semaines qu'il faille se battre pour avoir euh, le juste retour de, de notre travail. Euh, si on n'y arrive pas là, euh, j'aimerais bien savoir quand euh, on va pouvoir y arriver donc j'appelle tout le monde à euh, ouvrir les yeux euh, c'est le moment de, de réclamer quelque chose je pense que c'est le moment que les salariés se réveillent et disent euh, maintenant il euh, y en a marre euh, on veut notre, notre part du gâteau parce que ce gâteau c'est nous qui le faisons et voilà donc et après c'est vrai que le tout à chacun pourra dire que chez Sanofi les gens sont bien payés, ce n'est pas le cas pour tout le monde déjà, tout le monde n'a pas un salaire ni à Sanofi, et quand bien même et quand bien même ces gens là travaillent comme tout le monde et ont le droit et méritent en fin de compte le, le, le juste retour du travail qu'ils font tous les jours. Un message à faire passer donc, merci Sandrine pour toutes ces explications merci. et bon courage à tous les grévistes et bon succès dans la lutte. Merci beaucoup.